Salut les et bienvenue à ce nouveau RPG a Day 2017, question numéro 4. Quel est le jeu auquel j'ai le plus joué depuis août 2016 Eh bien, sans hésitation, ce sera l'appel de Ktou, euh, puisque la campagne des ombres du Yoxotot a été jouée quasiment hebdomadairement, à, à quelques exceptions près. Et donc bah, l'Appel de Cthulhu, cette campagne là spécifique, c'est ce que j'ai le plus joué. J'ai eu l'occasion également de faire un petit peu d'Appel de Cthulhu en tant que joueur en plus de MJ. Euh, parce qu'il a multiplié euh, le nombre de parties de ce jeu. On doit être sur quelque chose comme 50 euh, séances courtes sur l'année. Voilà pour la quatrième question RPG a Day 2017. A très bientôt les Rollistes.